Et donc, c'est aussi l'occasion pour nous, en tant qu'association euh, partenaire, on va y revenir d'un certain nombre d'organisations euh, très importantes de, de leur donner la parole. Et donc, c'est le moment où je laisse virtuellement la parole à, à Eric Thibault, qui, donc, qui est directeur de relations mutualistes à la, à la Banque française mutualiste, la BFM, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui, euh, qui nous suit virtuellement et qui nous a envoyé une vidéo pour nous parler du partenariat puisque dans quelques minutes également nous allons signer une nouvelle convention en votre présence avec la BFM et là je laisse mon collègue Michael lancer la vidéo de Eric Thibault bonjour à tous bonjour président Mathieu Vidal euh, bonjour Florence euh, je suis très heureux d'être euh, parmi vous euh, aujourd'hui pour cette Assemblée Générale de Ville-Internet. Très heureux, bien qu'à distance, bien que en différé. Euh, je voulais, euh, donc au nom de la, de la BFM, euh, témoigner de notre euh, proximité, de notre volonté d'accompagnement qui s'est poursuivi en 2020, au cours de cette année si particulière que nous avons euh, connue. Année de crise, de crise Covid, ce n'est pas la peine d'y revenir, revenir plus avant. Euh, cette année a par ailleurs démontré toutes les pertinences des réflexions et des actions que vous, en, vous avez entreprises depuis plusieurs, plusieurs années. En 2020, nous avons souhaité poursuivre particulièrement notre accompagnement, en particulier au travers de l'initiative Source de confiance que l'association euh, a mise en œuvre. Cet accompagnement a pu prendre différentes formes. Hein, une, euh, une intervention euh, classique en termes de fourniture de, de moyens, mais aussi en termes de relais euh, d'opinion et de communication que nous avons euh, déployé. Et enfin, euh, et je pense que ce n'était pas l'aspect la, le moins important, nous avons euh, mis à disposition les réseaux que nous pouvions avoir et ce sont des initiatives qui ont été très heureuses pour la VFM, pour Ville Internet et pour des associations partenaires de dirigeants et de décideurs des collectivités territoriales. Je pense que ça a permis une très large et une très bonne diffusion de ce produit, ce produit qui, rappelons-le, est gratuit et qui vient, c'est ce qui nous a plu dans la démarche, qui vient aider les agents euh, des collectivités territoriales et les élus dans leurs actions du, euh, du quotidien. Donc nous sommes très heureux euh, de la réalisation de l'ampleur prise par cette, par cette démarche et des témoignages très positifs que nous en, que nous en recevons euh, encore aujourd'hui. Donc ce partenariat, il va être renouvelé dans quelques minutes, par Georges Dionisio, qui est le directeur général délégué de la, de la BFM et qui donc va vous rejoindre euh, à cette occasion. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. J'espère, à un moment donné, en réel, dans les locaux de la BFM, on sera ravi de vous accueillir. Merci, à bientôt, au revoir.